Bonjour, je suis tellement ravi de vous rencontrer mes chers fans de Je Communic TV, avec vous Monsieur Cédalelle de la chaîne Je Communic TV, je vous demande tout simplement de vous abonner, surtout les nouveaux, et de cliquer sur like si vous aimez bien sûr ces vidéos, ou de cliquer aussi sur la cloche pour voir de nouveautés. Alors, euh, communication progressive du français avec 270 activités pour au niveau débutant, surtout pour les adolescents, et les faux adolescents, les adultes qui, qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors, euh, voilà, c'est une occasion en or pour euh, améliorer leur façon de parler, d'exprimer librement avec les francophones. Alors euh, aujourd'hui on va faire euh, comme d'habitude une correction de ces activités. Allons-y, on va découvrir. L'acte parole qu'on doit traiter aujourd'hui. C'est vérifier. Je vous propose ces activités. Hein, à vrai ou faux. C'est donc la première activité. C'est un test de compréhension de l'acte de la situation de communication qu'on a déjà abordé hein. vous avez ici trois propositions est-ce que c'est vrai ou faux on va voir après et exercice numéro 2 comment appelle-t-on c'est une activité pour tester votre connaissance de vocabulaire surtout les vocabulaire véhiculés dans la situation de communication ah bon. Mais d'abord, euh, avant de faire la correction de ces deux activités, il vaut mieux de faire un petit rappel de la situation de communication comme d'habitude. Allons-y, on va découvrir un petit rappel, on va faire pardon, un petit rappel de la situation de communication du thème euh, renseigné sur renseigner. acte de parole c'est vérifié. Voici euh, vérifier. L'association de communication, c'est dans une station balnéaire. Alors, euh, regardons s'il vous plaît. Il y a Valérie, sa fille, il y a Sophie et son mari Bertrand. Alors, euh, ils, veulent, ils veulent tout simplement passer une journée dans une station balnéaire. Alors, Valérie essaie de vérifier. Il dit Sophie, tu as pris ton maillot de bain. Il y a bien une piscine pour les enfants. Le club organise bien des cours de natation. Non. Tu es sûr que Sophie veut apprendre à nager? Alors, elle a utilisé pas mal, des... pas mal de façons. Il pose directement la, la question. Hein? Il dit, tu as pris ton maillot de où Il utilise aussi l'adverbe bien. Il y a bien une piscine pour les enfants, on peut dire aussi, il utilise être sûr que, et non aussi, tu es sûr que Sophie va apprendre à nager. Le club organise bien des cours de natation, non, c'est pour vérifier. Alors les autres répondent comme, oui maman, oui regarde, elle est là-bas, mais oui j'ai vu la lance dans l'hôtel, et... Mais oui, je veux apprendre à nager, c'est sûr. Alors, maintenant, on va faire la correction. Allons-y. On arrive maintenant à la correction. Voyez au c'est une activité de vérifier comme acte de parole. Alors, la situation qu'on a déjà vue, c'est dans une station balnéaire. Est-ce que Sophie a pris son maillot de bain Oui. Et elle a pris son maillot de bain, alors c'est vrai est-ce qu'on peut apprendre à nager dans ce club, dans une station bannière Oui, c'est vrai. On peut apprendre à nager dans ce club. Oui, c'est vrai. Sophie ne veut pas prendre de cours de natation. Mais qui dit ça Sophie aime bien prendre de cours de natation. Alors, Sophie ne veut pas prendre de cours de natation, si. il veut apprendre les cours de natation comme les autres enfants. Alors, euh, on peut apprendre à nager dans ce globe Oui, c'est vrai. Alors, la station bannière, il y a pas mal de moniteurs de... Attention. Alors, Sophie a pris son maillot de bain Oui, elle a pris son maillot de bain parce qu'elle veut tout simplement prendre des cours de natation. Alors, comment appelle-t-on un moniteur qui apprend à faire du ski C'est un moniteur de ski. C'est un long composé. Un bateau qui a une voile, c'est quoi C'est un bateau à voile. Un cours qui permet d'apprendre le français. Un cours qui permet d'apprendre le français, c'est un cours de français. Une cuillère qui permet de manger de la soupe. On dit une cuillère à soupe. Il y a une cuillère à café. Mais ici, c'est une cuillère à soupe. Un couteau qui permet de couper le pain, c'est un couteau de pain. Une station où l'on peut faire du ski, une station de ski. Il y a d'autres stations comme balnéaire, comme station de Un professeur qui enseigne l'histoire, c'est un professeur de l'histoire. Un moniteur de ski, c'est quoi C'est un moniteur qui apprend à faire du ski. Un bateau qui a une voile, c'est un bateau à voile. Un cours qui permet d'apprendre le français, c'est un cours de français. Une cuillère qui permet de manger de la soupe, c'est une cuillère à soupe. Un couteau qui permet de couper le pain, c'est un couteau de pain. Une station où l'on peut faire du ski, c'est une station du ski. Un professeur qui enseigne l'histoire, c'est un professeur du... Donc, comme vous constatez, tous les mots ici ce sont des noms composés d'un nom plus préposition plus un nom. C'est du nom. Voilà. On passe à autre chose... 3 et 4. Activité 3 et activité 4. Allons-y. En commençant par compléter ces troisième activité, il y a des vides qu'il faut remplir par des mots. Il y a sept vides qu'il faut remplir par des mots. Elle nous demande tout simplement de compléter les vides par des mots. On pose une question exprimant la vérification. Comme exemple de Oui, il y a bien une piscine qu'on dit, il y a bien une piscine, est-ce qu'il y a -il bien une piscine, est-ce qu'il y, a... Est qu y a bien une piscine, tu es sûr, oui, je suis sûr qu'il y a bien une piscine. Alors je pose une question exprimant la vérification. Alors 5, c'est ça le plus important, vous êtes dans un club, c'est une activité d'expression orale. Vous êtes dans un club de vacances. Vous vérifiez, vous vérifiez que certains services existent. Par exemple, club pour les petits, cours de yoga, animation le soir, club de théâtre pour les enfants. Ce sont des animations. Préparez les questions pour vérifier s'il existe vraiment euh, des cours de yoga ou d'animation chaque soir, ou euh, il y a un club du théâtre pour les enfants, etc. Vous êtes dans un club de vacances, vous vérifiez que certains services existent, comme l'exemple de club pour les petits, cours du yoga, animation le soir, club du théâtre pour les enfants, etc. Qu'est-ce que vous allez faire, tout simplement vous allez préparer des questions pour vérifier. Euh, comment Selon trois façons. Soit avec euh, une question directe, soit avec l'adverbe bien, soit avec l'expression tu es sûr vous êtes sûr que. Etc. Bon, euh, allons-y, on va faire euh, la correction de ces activités 3 et 4, certes. Alors je vous propose maintenant la correction de ces activités. On va commencer par compléter. On dit le moniteur de natation. Raphaël apprend à nager à ma fille. Alors Raphaël est un moniteur de natation et moniteur de natation. Il met son maillot de bain, sans oublier bien sûr le bonnet, hein, et des lunettes, tout ce qui est rapport avec la natation. Il met son maillot de bain pour aller nager bien sûr. Pour être en sécurité dans l'eau, le petit garçon, qu'est-ce qu'il doit mettre Une bouée. Voilà, une bouée. Alors Chantal habite en ville et adore nager. Elle va à la piscine trois fois par semaine. Trois fois par semaine. Alors Chantal, vraiment accro à la natation. C'est toujours à la piscine. Ou dans une station balnéaire, tout simplement. Elle aime nager, elle fait de la natation. Quand il y a du vent, il est agréable de faire de la planche à voile. Oui, j'aime beaucoup les planches à voile. En été, nous allons à la station balnéaire près de Perpignan. Alors ici, pose une question, exprime une vérification. C'est très, très, très, très important. Il faut se concentrer ici. Cela vous êtes bien sûr à l'expression orale. Oui, il y a bien une piscine. Mais qui est donc la question posée Il y a bien une piscine Oui, je suis le moniteur. Vous êtes vraiment le moniteur Vous êtes bien le moniteur Oui, maman, j'ai mon maillot. Tu as bien ton maillot Oui, tiens, travaille ici. Et tiens, travaille ici. Est-ce que qu'Étienne travaille ici Étienne travaille-t-elle ici Oui, je suis sûr que la piscine est ouverte. Tu es sûr que la piscine est ouverte Voilà. Bon, euh, vous êtes un petit peu quand même, hein Par, par ces activités, hein N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, hein et de cliquer sur like, des commentaires pour euh, que je puisse améliorer ma façon de présenter les cours, etc. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés et de partager la vidéo partout. Et demander aux autres de s'abonner aussi, aussi à notre chaîne. C'était avec vous, monsieur Sifdelet de la chaîne je TV. C'était vraiment agréable de vous rencontrer pour toujours. Alors à la prochaine